Bonjour, bah bienvenue au Setlo pour le premier championnat de France de l'hiver. Je pense que là tout le monde a de la pression et un peu de stress puisque c'est la première course où tout le monde se rencontre. C'est une montée qui représente plutôt bien une vertical race, c'est-à-dire une montée sur piste, avec des bons appuis, avec des parties plates, des murs, donc des relances. Ça se joue quand même beaucoup sur le physique et surtout le mental. Si t'as pas envie de te faire mal et de te déchirer, tu fais pas la course. Quoi. Donc c'est ça que moi j'aime bien, c'est vraiment se rentrer dedans. C'est pas ma, ma discipline de projection. c'est vrai que moi j'aime mieux les parcours un peu techniques en individuel avec montée, descente, portage. Mais j'aime bien l'effort physique court et intense donc je m'y retrouve quand même. Le cours était vraiment varié et je pense qu'il qu y en avait pour tout le monde. Il y avait du plat, du raid, des relances et un beau petit finish. C'était super hein, un peu dur physiquement parce que pour moi c'était la première course. De champion de France, c'est le deuxième en senior parce que Laetitia n'était pas venue une année. C'est mon premier titre de champion de France en vertical, donc je suis content. J'ai un peu de un peu de de j'ai un grand bravé à alors notre cas, le docteur, merci. Un grand bravo, pour le programme et le champion de France, vétéran homme. S'il vous plaît. Le podium de ce championnat de France, je lui prie. Un grand bravo, un grand bravo à notre programme de ce championnat de France de la Notre champion de France, Mathieu Jacques.